Salut, c'est Guillaume pour le SNES FSU Guadeloupe. Alors cette semaine, on va parler confinement et continuité pédagogique. Puisque depuis la semaine dernière, eh bien, nous n'avons plus cours. Les écoles sont officiellement fermées et, dans le même temps, on nous demande d'assurer la continuité pédagogique. Alors, c'est une demande, bien évidemment, de l'institution qui paraît évidente puisque nous ne sommes pas en vacances. Sauf que, contrairement à ce qu'a annoncé Monsieur Blanquer et puis les recteurs et toute la hiérarchie dans un second temps, eh bien, rien n'était préparé. C'est-à-dire qu'on nous a dit :« Maintenant, il n'y a plus. » Cours, euh, vous devez vous débrouiller pour euh, enseigner à distance. Alors enseigner à distance, il euh, y a des choses qui sont prévues euh, effectivement, euh, mais sauf que rien n'était prévu pour que tous les élèves puissent subir un enseignement à distance. Si bien que dès lundi matin, euh, on a pu voir, puisqu'on nous expliquait qu'il fallait faire des classes virtuelles, utiliser les ENT, etc., euh, mais qui n'étaient absolument pas prévu pour que tout le monde les utilise, euh, que pour les élèves, ce n'était pas implémenté, enfin, etc., eh bien, on s'est rendu compte de tous les problèmes qu'il y avait, puisque les enseignants qui sont sérieux, contrairement à ce que veut bien faire croire euh, bah, toute la hiérarchie jusqu'à M. Blanquer, eh bien, ils ont voulu faire le travail. Et donc lundi matin, quand on a voulu accéder à l'ENT, comme tous les enseignants, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, attendre des heures et des heures euh, que ça veuille bien charger, quand ça voulait charger. Et puis, bah, en Ile-de-France, le serveur a complètement planté. Euh, en Guadeloupe, en gros, la journée, c'est très compliqué d'y accéder. Euh, si bien que, en fait, bah, la communication par ce biais-là était euh, très compliquée. Et puis, bien évidemment, c'était faire l'impasse complète sur la réalité de l'Académie de Guadeloupe. C'est-à-dire qu'on a de nombreuses zones blanches qui font que, euh, eh bien, un certain nombre d'élèves ou d'enseignants, eh n'ont pas accès à Internet de chez eux. Et puis, d'autre part, il y a une réalité, c'est qu'on est sur un territoire qui est Très pauvre et ce territoire très pauvre fait qu'un certain nombre de guadeloupéens, de familles guadeloupéennes, eh bien, ne peuvent pas payer un abonnement à Internet et donc n'ont tout simplement pas accès à Internet. Donc en fait, dire euh, vous allez continuer à enseigner à distance, eh bien c'est euh, organiser un gigantesque tri social entre ceux euh, qui ont les moyens technologiques, eh bien, euh, de pouvoir suivre les cours et puis les autres qui sont malheureusement euh, exclus de ce système-là. Et ça, c'est une réalité. Et puis après, eh bien, on nous a dit « Ah oui, euh, le CNED met à disposition de tous les enseignants euh, des classes virtuelles, c'est facile, euh, vous avez euh, un lien pour vous, un lien pour les élèves, et puis c'est terminé. Bon, » euh, Sauf que on avait juste oublié une chose, c'est que euh, ces choses qui sont organisées et prévues pour des gens qui sont volontaires, qui sont soit des adultes, euh, qui sont euh, en école d'ingénieur, qui sont en classe prépa, etc., eh bien, ne sont absolument pas adaptées à des classes de collège. Et donc, les enseignants qui ont voulu se lancer dans ce dispositif-là, eh bien, euh, très souvent, ça a tourné à la catastrophe. On a même eu un exemple où, euh, comme le lien n'est pas sécurisé et que tout le monde peut se le transmettre, eh bien, euh, l'enseignant, quand il a voulu commencer sa classe virtuelle, s'est retrouvé face à des anonymes qui ont commencé à l'insulter, à le menacer, et euh, il a été obligé d'aller porter plainte. Il y avait 40 personnes, alors dans sa classe, il y avait 25 élèves. Enfin c'est une situation qui était complètement déplorable, et c'est pour ça l'administration est complètement responsable. Euh, et puis euh, il est bien évidemment pour être euh, du, de l'autre côté euh, en tant que parent d'élève pour avoir vu fonctionner une classe virtuelle, que quand on nous parle de pédagogie euh, 2.0 euh, ou 3.0 ou je ne sais quoi, eh bien. Euh, c'est de la foutaise la plus totale. Euh, les classes virtuelles, euh, ça veut dire euh, revenir à un cours magistral à l'ancienne sans aucune interaction possible, ou en tout cas avec des interactions très limitées, puisque bien évidemment, euh, quand euh, les élèves veulent intervenir, eh bien ils doivent lever la main dans un système qui est particulièrement complexe. Euh, ça signifie que soit il y a du brouhaha euh, et c'est totalement confus, ou soit en fait on a un enseignant qui parle et ça s'arrête là. Donc euh, non seulement ces classes virtuelles ne sont pas sécurisées, donc ça pose des gros problèmes, mais en plus de ça, euh, ce sont des moyens qui ne sont absolument pas adaptés à la pédagogie en collège ou en lycée. Donc nous, ce qu'on dit euh, au SNES-FSU, eh bien, euh, chers enseignants, vous avez vu, ça fait une semaine euh, que euh, les IPR vous donnent toutes les injonctions du monde avec certains chefs d'établissement euh, qui se permettent d'expliquer qu'il faut faire des classes virtuelles, qu'il faut utiliser l'UNT, qu'il faut, qu'il faut, qu'il faut. À un moment donné, euh, nous, euh, au SNES-FSU, à la FSU, on dit stop. On dit, vous utilisez Pronote, puisque ça a l'air de fonctionner à peu près. Vous donnez du travail pour que les élèves puissent avancer. Vous donnez des corrigés. Et puis ça s'arrête là, euh, puisque euh, les classes virtuelles posent problème, l'ENT ne fonctionne pas, voire les élèves n'y ont même pas accès. Donc euh, plutôt que de créer de la discrimination et de la discrimination, eh bien faites ce qui vous paraît le mieux pour les élèves, faites là où vous vous sentez à l'aise. Et puis n'écoutez plus ces injonctions absurdes euh, de la hiérarchie. Hein, on a même entendu Blanquer qui euh, évoquait peut-être de supprimer les vacances scolaires avant vite de rétro-pédaler dans un tweet, puisque euh, on imagine bien que euh, les lobbies du tourisme après avoir perdu toute la saison hivernale n'ont absolument pas envie de perdre la saison estivale donc faites ce que vous pouvez le confinement c'est déjà assez compliqué comme ça c'est assez difficile comme ça à vivre pour tout le monde ne nous mettons, ne nous mettons pas la pression inutilement faisons ce qui nous paraît le plus juste et puis eh bien, quand les choses reprendront dans l'ordre normal eh bien, on verra comment adapter et comment l'administration s'en sortira donc arrêtons ces injonctions arrêtons toutes ces choses qui mettent la pression inutilement sur les enseignants, sur les élèves et puis eh bien, la hiérarchie va bien devoir se calmer à un moment donné et admettre que rien n'est organisé pour que les enseignants puissent faire leur travail et qu'ils font déjà le maximum depuis chez eux malgré toutes les contraintes qui leur sont proposés donc et eh bien bon courage bon week-end et à bientôt